Alors salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo, ça fait bien longtemps que j'avais envie de m'y remettre à faire des vidéos, ça faisait aussi bien longtemps que j'en avais pas fait. Donc ça y est, je profite de l'été et du temps que, que, que ça, ça me procure, hein. forcément on a un peu plus de temps libre, pour refaire des vidéos, puis en refaire de manière régulière aussi sur SketchUp, et puis il y en aura aussi sur Unity, ce logiciel qui concerne pas forcément les gens qui aiment SketchUp en général. Quand on regarde SketchUp, on est plus intéressé par de la déco, de l'architecture. Et Unity, à la base, c'est plus pour du jeu vidéo. Mais il y a des points de convergence pour faire des visites virtuelles, des applications d'architecture, des choses comme ça. Bref, c'est aussi quelque chose qui m'intéresse. Donc, je vais faire des vidéos sur Unity et euh, évidemment sur SketchUp. Sans doute sur 3DS Max, sans doute sur Blender, sans doute sur d'autres moteurs de rendu. Bref, je, je me suis fait un petit programme de, de, de tuto et de, de moi-même d'apprendre plein de logiciels nouveaux cette année. Donc, je vais partager tout ça avec vous. J'espère que ça vous plaira. Là, je vais reparler d'un sujet qui, qui fait l'objet de plein de tutos sur Internet, sur YouTube. C'est le, le fait de faire une, de modéliser à partir d'une photo. J'en ai moi-même fait un tuto il y a quelques temps avec une image. Alors, je vous mets le lien là, mais c'est avec une image d'intérieur où je remodélisais l'intérieur d'un appartement rapidement en prenant les perspectives et puis on change les meubles, on change la déco, on fait un rendu. C'est les bases du home staging virtuel. Je vais refaire la même chose parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions là-dessus. C'est parfois un petit peu capricieux, donc il faut avoir euh, apprivoisé un petit peu l'outil. Et je vais le faire cette fois-ci avec une image d'extérieur pour changer un petit peu. Et puis, je vais vous montrer une autre facette, euh, une autre application, tout ça. On peut simplement ne pas faire de vendu et modéliser une maison, par exemple à partir d'une photo. C'est un petit peu long, mais euh, c'est très efficace et très précis. Donc Avant de commencer, je vous rappelle que pour ceux qui n'ont jamais touché SketchUp ou très peu et qui veulent s'y mettre, et eh ben, j'ai mis à disposition dans la description une formation gratuite, complètement gratuite, d'initiation à SketchUp. C'est-à-dire que ça part des débutants et jusqu'à une utilisation quand même relativement, euh, je vais pas dire avancée, mais en tout cas autonome. Vous pourrez suivre l'ensemble des autres tutos. Allez-y, suffit d'entrer l'email et vous recevrez la formation. Je commence. Du coup, j'utilise SketchUp 2020 pour l'occasion. Je l'ai installé. J'ai vu qu'il y avait quelques nouveautés, quelques petits trucs qui ont changé de nom ici et là. Bon. Je ferai peut-être une vidéo à propos, mais euh, je ne vois pas beaucoup, beaucoup de changements. On va voir si dans la précision, on a du changement. Donc, je supprime la petite dame et j'ai sélectionné sur Internet cette photo-là. Pourquoi celle-ci Déjà, parce qu'elle est plutôt belle. Et puis, on voit surtout très bien vous voyez, les, les lignes. On voit que là, là, on a les belles horizontales, des lignes en profondeur, des lignes verticales. Tout est clairement délimité, délimitable. Donc, ça va aller assez bien. Donc, je choisis cette image. Euh, il est clair que est, il y a des images qui sont plus capricieuses que d'autres. Il faut penser aussi que, comme c'est le cas sur cette photo, quand on prend la photo, l'objectif de l'appareil photo va bah, créer lui aussi des déformations. Donc, on peut avoir des proportions qui sont pas tout à fait exactes, parfois carrément fausses même. Donc, le but, c'est pas forcément de faire quelque chose de très précis euh, quand on bouge en fait autour du modèle, mais en tout cas sur un plan fixe, on va avoir un copier-coller de ça. Donc, je commence. J'ai choisi cette image, je l'ai téléchargée. Je vais donc aller sur « Caméra » ici, et aller dans « Adapter une nouvelle photo ».« Photo adaptée », c'est le nom de cette fonctionnalité. Je j'ouvre, euh, j'arrive sur le bureau, et je vais prendre cette image, donc « Ouvrir ». Et là, l'image arrive avec des axes qui sont un petit peu dans tous les sens, et je me souviens que le vert, c'était la profondeur, et le rouge, c'était les lignes euh, plus euh, de, de, horizontales. Donc, je vais reprendre le même schéma, hein. Hop. Alors d'ailleurs je vais vous montrer parce que c'est peut-être pas bien clair, je fais fichier nouveau, j'arrête tout, je recommence, je me mets comme ça, je supprime la petite dame et on voit que la rouge, eh bien la ligne est horizontale dans l'angle où je me mets là et la verte c'est la profondeur, la bleue étant la hauteur, donc je, je retiens bien rouge, c'est l'horizontale, ça va me permettre de remettre tout ça bien, adapter une nouvelle photo, je choisis la photo en question, donc les rouges, c'est ce qu'il y a devant, c'est l'horizontale, donc je ne vais pas me gêner, je vais tout de suite placer les horizontales. Vous voyez, je prends tout l'axe, je place un point ici, dans un angle qui est bien délimité, et puis je vais dans le prolongement, et je vous dis que cette photo-là va très bien, puisque, hop, voilà, je n'hésite pas à bien zoomer pour être précis, boum. Et je vais faire pareil avec l'axe vert, ce vert qui est là, j'en amène un ici, Donc je prends la poignée, Et là, ben, j'ai le tonneau qui me gêne, mais je peux deviner que c'est par ici. Voilà. Je vais faire pareil avec celui-là. Tac. Et voilà. Je peux maintenant manipuler. Alors, attention de ne pas prendre l'axe rouge, l'axe bleu, l'axe vert. Prendre bien l'intersection, le petit point jaune, et venir le caler quelque part. Alors, je vais le caler ici. Et puis, je vois que la ligne verticale, ben, elle passe. Alors, c'est presque ça. Et que si je bouge les axes, ben ça bouge encore plus. Donc peut-être que je, mange un peu, je manque un peu de précision dans le placement de mes encres, là, voilà, mais ça a l'air grosso modo ça. On voit que c'est respecté. Hein. Si je suis content, eh bien je peux faire soit terminer ici, soit cliquer droit terminer ça vient même. Non, je profite de, de ça pour montrer qu'ici j'ai un truc qui s'appelle espacement de mètres dans les options de adapter une photo. C'est l'espacement qui aurait entre vous, une espèce de grille entre chaque maillon de la grille, il y a un espacement. Et là, on peut définir la longueur. Donc là, par défaut, ça m'a mis 2 mètres. Bon, je vais laisser, je m'en fiche un peu. Mais sachez que vous pouvez régler un petit peu l'échelle de votre projet comme ça. Terminé. Si je me dis, finalement, c'est pas très bien, même si là, c'est bien, on voit que mes axes, ils matchent parfaitement. Eh ben je peux revenir sur la photo, faire un clic droit, faire modifier la photo. Et je reviens avec mes axes qui sont euh, éditables. Okay. Clic droit, terminé. donc, si je bouge, la photo disparaît panique, ça m'a créé une scène ici, une maison à vendre. Je clique dessus, c'est le nom de l'image, nom de la photo. Et je reviens donc sur euh, sur le euh, mon point de vue initial. Donc là, je vais utiliser l'outil rectangle. Alors, je vous conseils de le faire avec ligne dans un premier temps. Hein. Prenez tout de suite rectangle, ça va créer des, des formes. Et puis, je vais venir faire un premier clic ici. Je dézoome. Hop, alors, j'ai tourné malencontreusement. Voilà, je contrains, avec les flèches du clavier, je contrains sur l'axe vert. Et puis, je vais venir ici. Voilà. Je suis pas mal du tout. Je repars d'en bas. Je contre un sexe aussi sur l'axe rouge. Et puis, je vais venir. Hop. Tac. Alors, là, rien ne m'empêche de bouger et puis de venir caler ça. Vous voyez, c'est pas exactement le même, ça devrait, hein. Je prends cette arête. Je la bouge sur l'axe bleu et je viens la caler. Voilà. Parfaitement ici. Hop, je peux directement faire le toit, j'inverse les passes, je reviens hop, dans mon point de vue, pas mal, je vais donc faire l'espèce de cheminée là, je pars du coin, on va monter jusqu'ici, je pars de ce point là, je comprends sur l'axe rouge et puis bah, je vais descendre, tac, j'essaie d'aller un petit peu vite là, Là, il y a un léger renfoncement, mais je vais pas en tenir compte si j'ai je, je, pas fini ici je compte sur l'axe vert cette fois je vais faire la passe à là voilà je ferme le haut je viens caler un petit peu tout là c'est calé alors ça paraît calé mais c'est fort je vais vous passer tout ça en accélère, le temps où je prends bah, le temps, c'est qu'à le dire, de venir on a précisément caler les choses et sur le côté le grand conduit là, c'est pas forcément bien calé non plus ici. Donc je sélectionne l'arrêt, je me mets en mode bouger, le petit bouger, et je viens sur l'axe bleu, parfaitement caler ça. Hop. Voilà. Donc je vous passe le reste en accéléré. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas tout faire, mais je vais euh, faire les petits, les petits rebords à droite à gauche, les façades. Je vais peut-être tracer un petit peu les fenêtres et puis et puis je vous montre ben, la fin ce qu'on peut, qu peut tirer de plus de ça, de cette fonctionnalité. Donc go, j'y vais, je vous passe tout ça en accélérant, surtout dans, dans deux minutes. Voilà, donc je vais pas aller plus loin, je pourrais continuer à rajouter des détails, des détails et des détails, mais on, on s'aperçoit que j'ai retrouvé bah, la, la, la structure globale de, de la maison. Évidemment derrière, bah, il faudrait l'inventer puisque j'ai aucune information sur comment est la maison derrière. Il me faudrait une photo de derrière pour peut-être essayer de retrouver quelque chose de cohérent, mais on va se contenter de l'axe qu'on a là. Et donc je vais euh, commencer par faire une chose, c'est supprimer tous les guides. Édition, supprimer les guides qui m'ont aidé à construire un petit peu cette vue. Je vais revenir bien sur mon, mon, mon ma perspective ici, ma photo adaptée pardon, et je vais faire un clic droit. Je vais rentrer dedans. Alors clic droit euh, sur la photo adaptée, clic droit modifier la photo. Voilà. Je sélectionne bien tout et je fais un clic droit. Alors comment ça marche Clic droit projeter la photo. Là, il faut que tout soit sélectionné. C'est ça, c'est ça le détail. Il faut qu'absolument tout soit sélectionné. Clic droit projeter la photo voulez-vous couper, les, les découper les faces par son nom de vue, dire non. Et là, maintenant quand je bouge, on voit que partout sur le modèle, ça m'a appliqué, ça m'a projeté la photo. Alors, sortez sur l'escalier parce qu'il n'était pas sélectionné, donc je vais le remettre. Il est dans un groupe, l'escalier, donc je vais le mettre tout seul ici. Hop, je sélectionne tout l'escalier, clique droit, projeter la photo, voulez-vous oui ou non, ça ne change pas grand-chose. Et maintenant, lui aussi, a son, alors on voit même les... les la rambarde qui a été projetée malheureusement puisqu'elle est sur la photo donc là elle a été projetée il y aura des corrections à faire mais grosso modo voilà j'ai remodélisé la maison et si je voulais par exemple voir ce que donnerait ce, ce, ce cette maison avec une extension moi, je pourrais très bien simuler ici là, de rajouter hop une extension alors je vais faire un petit peu n'importe quoi hein. voilà pour un permis de construire avec euh, alors, je vais pas je vais pas faire de la belle architecture là on va faire ça un truc super vite fait voilà, dire voilà si dans le même esprit je voulais rajouter un truc devant là bah, ça donnerait ça donnerait ça Il suffirait maintenant d'aller chercher par exemple euh, des textures similaires à ça ou d'aller en découper un morceau puis de venir l'appliquer ici en tant que texture ou tout simplement pour vraiment jouer la différence de lui mettre un autre matériau euh, euh, verré hein, par exemple du, du béton hop euh, on va mettre un béton comme ça réfléchissant pareil pour tous ceux qui veulent se mettre à verrer ben je peux leur mettre aussi une information d'initiation de de, de, dans dans la description de cette vidéo donc n'hésitez pas à aller y faire un tour voilà donc j'espère que la photo adaptée va, va, va être plus facile pour vous alors en extérieur, vous voyez, on pourrait, euh, on pourrait aller beaucoup plus loin. Hein. Je pourrais faire un terrain avec euh, avec des arbres, pourquoi pas. Alors hop, on va essayer de faire ça. Un peu terminé. Je vais faire ce qui pourrait être un terrain. Donc j'inverse la sélection. Hop. j'en fais un groupe. Je vais mettre une texture d'herbe. Alors je vais aller dans go go.. go, go, go. Donc, ground voilà. Ici, on va mettre ça. Grâce. Je la mets à l'échelle. Et puis, je vais lui mettre de l... du vérifeur. Même pas, même pas. Je vais même pas faire ça. Je vais utiliser un plugin dont je vous parlerai un petit peu plus tard, mais je vous montre déjà de quoi il est capable. Donc, je supprime le vérifier que je viens de faire. Et je vais utiliser un plugin que j'aime beaucoup, déjà je mets une lumière, je vais paramétrer un rendu très rapide, ce plugin c'est Scatter, Scatter, ça permet de mettre de la végétation de, de, de manière super euh, réaliste euh, bah partout, en fait. Donc là, je vais juste mettre de l'herbe. Hein. Euh, je vais pas aller plus loin que ça. Je vais choisir un petit point de vue. Hop. On va mettre ici peut-être euh, une vraie fenêtre. On va mettre une vraie texture de vitre. Ça... Place. hop. Et je vais juste essayer de lancer un rendu pour finir. Alors l'image que vous voyez là, ça n'a rien à voir. C'est un petit truc que j'ai fait précédemment qui est resté dans le, dans le rendu. Ok, donc ça crame un petit peu. Deux, trois réglages et on va ranger ça. Et pour bien finir, je vais mettre même un petit HDRI en fond. C'est-à-dire une image sphérique qui va générer un petit peu et filtrer la lumière de manière plus jolie que ce qu'on peut voir qu'on peut voir ici. Ah, un HDRI, c'est donc une photo sphérique. Moi, j'en ai un certain nombre. Puis, je vais prendre celui-là. Et on va lancer le rendez voir ce qu'on a. voilà je un petit peu. De retrouver un truc un, peu, un angle un peu ouvert comme tout à l'heure voilà donc je vais laisser le rendu se terminer donc voilà ce qu'on peut faire avec le, le, la photo adaptée ça serait super sympa là on peut aménager un terrain, mettre une piscine faire des extensions vous l'avez et puis, et, puis, et puis vite en faire des rendus très très sympas donc, je vous prépare d'autres tutos à très bientôt pour, pour la suite ciao